c'est Laurence et je suis fière d'être guérie je suis fière de mon miracle voilà à très bientôt bisous bisous portez-vous bien